Et c temps pour moi c'est aussi le, le temps des voyages, en fait, euh, euh, certains me diront que ça ne change pas de l'habitude mais, mais c'est des voyages qui sont importants bien sûr toujours et, et là je vais avoir l'occasion d'aller faire un voyage d'études, pèlerinage en Palestine, donc c'est Pax Christi qui organise cela et euh, c'est donc euh, moi qui aurai l'honneur et le bonheur de conduire ce pèlerinage. Donc nous, nous avons d'une part euh, la démarche habituelle des pèlerinages, nous allons dans des lieux importants euh, que, que les pèlerins de Terre Sainte connaissent, mais nous avons aussi un thème euh, particulier qui, qui sera au cœur de notre, de notre démarche, et ce thème c'est l'eau. N'oublions pas que Pax Christi est un mouvement pour la paix, une institution qui essaie de travailler à la paix, dans Israël-Palestine, l'eau est un, un élément important de, de paix ou de violence. Enfin, celui qui maîtrise l'eau, puisque l'eau est plus rare qu'ailleurs, enfin pas. Donc celui qui maîtrise l'eau, c'est celui qui, euh, qui a le pouvoir. Enfin, c'est fait et, et, et, et s'accaparer l'eau est, un, est une grande violence. Alors nous allons essayer là-bas de aura deux, je, 15 jeunes stagiaires euh, journalistes. Enfin, qui font une étude là-dessus, nous allons essayer, pendant que nous y sommes, de, de regarder comment euh, se vit euh, le rapport à l'eau dans ce, dans, ce, dans ce pays. Euh, parce que l'eau est source de vie, donc l'eau est source de paix. Et nous voudrions regarder comment ça se vit, comment ça, comment ça se gère, ce problème de l'eau. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de de violence par rapport à ça, que euh, Israël à cause de son pouvoir peut couper l'eau quand il en a envie, peut s'accaparer peut, peut, l'eau, euh, donc on va savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui, qu qui est fait, euh, et on voudrait surtout écouter les gens pour savoir que, comment ils vivent cette grande question de, de, de leur rapport à l'eau, l'eau qui fait vivre, à l'eau qui, qui permet, permet d'alimenter beaucoup de choses. Nous ici, nous ne savons que quand on nous dit de, de restreindre une période de canicule, mais, mais pour eux c'est un problème tous les ans là-bas. En fait. Donc C'est aussi une forme de solidarité donc avec ceux qui souffrent dans ce pays-là. Et là je ne, je ne prends pas position en disant ça. Je dis de ceux qui souffrent dans ce pays, c'est une, une occasion de leur montrer de la solidarité et de la, et de la volonté de les aider dans cette lutte pour la vie et pour la paix qui, qui est la leur quotidienne.